Il est tout, shalom, pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahweh descend pour nous combler de ses bénédictions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 ta maison. Shalom, shalom, la paix de Dieu dans ta maison. Shalom, shalom,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 Evinu shalom, malechem. Evinu shalom, malechem. Evinu shalom, malechem. Evinu shalom, shalom, shalom, malechem. Et vi salam, alléchem. Et vi salam, alléchem. Et vi salam, alléchem. Et vi nous salam, salam, salam, alléchem. Nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la paix, nous vous apportons la paix, nous vous apportons la paix, la paix de Jésus, recevez-la. la paix la paix la paix de jésus au oh Père Dieu de gloire je veux te dire merci merci pour ce moment pour lequel tu nous fais la grâce et la faveur d'être avec toi alors que nous invoquons ta paix maintenant seigneur nous invoquons ta paix Croyons au Dieu que tu viens maintenant souffler La paix dans les maisons, la paix dans les maisons, la paix dans les cœurs Merci car c'est toi qui prépare l'atmosphère Merci car c'est toi qui prépare l'atmosphère Nous vous apportons la paix Nous vous apportons la paix Oh oui, la paix, la paix, la paix de Jésus La paix, la paix, la paix de Jésus Reçois la paix, la paix de Jésus Frères et sœurs, shalom, je me réjouis d'être avec vous je me réjouis d'être avec vous en ce soir. Nous avons un rendez-vous spécial. Le Seigneur nous convoque au pied du trône. Il a pour nous une ondée de grâce. Sommes-nous prêts, sommes-nous prêts. Préparons nos cœurs. Que la paix soit votre partage, soit mon partage en ce soir. Et laissons le Seigneur nous conduire Que le Saint-Esprit prenne le contrôle Et sature l'atmosphère de partout où Nous sommes afin que lui seul Prenne le contrôle Et qu'il fasse comme il veut Ce qu'il veut, où il veut Qu'il dise à celui à qui il veut Ce qu'il veut Afin que sa seule gloire soit manifestée Nous Voulons dire Merci Merci Merci Shalom frères et sœurs, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis Laetitia Vieira à Finkwassi et je suis une adoratrice. Une adoratrice et le cœur d'adoratrice que j'ai ce soir n'a d'autre désir que d'élever le nom de notre Dieu. Je n'ai pas grand-chose à demander à notre Dieu. Je veux juste aujourd'hui et avec vous lui dire à quel point -ce que je lui suis reconnaissante. Reconnaissante pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est aussi et surtout. Il est le Dieu trois fois saint. Il est le roi des rois. Il est celui qui nous apporte la paix, n'est-ce pas Il est celui qui nous a sauvés. Il est notre bannière. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui guérit. Il est celui qui nous apporte la paix. Il est notre sauveur. Mais aussi et surtout, il est notre papa. Nous voulons vraiment ce soir, et d'un seul et même cœur, adorer notre Dieu et faire monter à lui des chants et des adorations qui montent comme un parfum de bonne odeur. Et pour ceci, nous voulons être dans seul et même cœur. Il est doux, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là, seulement là, car c'est là, seulement là. La parole de Dieu dit que la conséquence de cause à effet est que lorsque des frères et des sœurs demeurent ensemble, c'est là que sa bénédiction descend en abondance. Alors frères et sœurs, nous allons ensemble élever la voix et dire à quel point que nous nous réjouissons d'être ensemble dans cette atmosphère d'adoration. Qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Yahweh descend son la bénédiction. En abondance qu'il est doux qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble car c'est là que Yahweh descend pour nous combler de ses bénédictions qu'il est doux Bon pour des frères de demeurer ensemble, et c'est là que Yahweh descend pour bénir Corinne en abondance. Yes, il est doux. de ses bénédictions qu'il est doux oh qu'il est bon pour Josette de demeurer avec nous car c'est là Yahweh descend pour nous combler de ses bénédictions oh Demeurer ensemble car c'est là que Yahweh descend ses bénédictions en abondance il est doux oh il est bon pour des sœurs de demeurer ensemble car c'est là que mon Dieu descend pour nous combler de ses bénédictions, ô oh Seigneur. monté toi aussi dis merci oh papa yes merci tu as manqué mais tu n'es pas mort merci tu as fait un accident tu n'es pas mort merci oui on t'a injurié tu n'es pas mort merci on t'a humilié, tu n'es pas mort. Merci. Peut-être tu as flanché, tu t'es relevé. Peut-être que tu as fauté, mais tu t'es relevé. Oui, c'est vrai, tu as souffert, mais tu t'es restauré. Oh, dis merci. Merci, c'est d'amis mon regard, n'est-ce pas qu'il faut dire Merci, lumière du Christ, merci, merci. Oh la parole de Dieu déclare que celui qui dit qu'il n'a rien, même ce qu'il a lui sera ôté. Mais notre Dieu est un Dieu qui multiplie, alors moi je veux te dire... Tes bénédictions, les petites que tu vois là, que tu méprises Valorise et lève-les Et ton Dieu multipliera ce que tu as Alors mon frère, ma sœur, dis merci Merci Oh, avec moi Dis merci Je sais que tu as vécu des moments difficiles Mais dis merci papa Car tu ne sais pas que ça devait être pire Dis merci papa, c'est vrai, tu as vécu des moments difficiles ces derniers mois. Tu as vécu la faim, tu as vécu la peur, la solitude, même peut-être le rejet. Mais je veux te dire que ton papa dans le ciel te dit de dire merci. Oh, pourquoi toi, tu te dis pourquoi toi, et hey, je veux te dire pourquoi pas toi. Alors, dis seulement, et merci. La gratitude est une puissance, utilise-la Dis merci, oh merci papa, dis merci, oh merci pour le souffle de vie Merci Tu as mangé aujourd'hui Dis merci As-tu marché aujourd'hui Dis merci Regarde ton pouce, tes ongles, tes doigts Merci Pour tes orteils Dis juste merci Même des poils Dis merci Y en a qui n'en ont pas Merci Tu as des cheveux sur la tête Dis merci Oh Tu as une famille, un mari, des enfants Dis juste merci des choses qui te paraissent anodines, simples, banales du quotidien. Il y en a qui pleurent, réclament, jeunes prie. vont voir même des marabouts pour avoir ce que tu as. Dis merci à papa, dis merci, merci. Oh, il multiplie quand on dit merci. Merci, oh merci. Papa, je veux te dire merci. Ah, la gratitude qui monte dans mon cœur, je veux vraiment la partager avec vous et vous dire à quel point est-ce que je suis convaincue que le Dieu que nous adorons ce soir est celui-là même qui veut multiplier le peu que tu penses avoir. Je sais que nous avons passé chacun d'entre nous des situations difficiles et incompréhensibles. Nous avons vécu des situations qui ont dépassé notre entendement, pour lesquelles on ne pensait pas avoir la force. Laisse-moi te dire que ton papa te dit que tu ne seras jamais tenté au-dessus de tes forces, mais l'épreuve par laquelle tu es passé te donne de passer à une étape supérieure. Je veux que tu saches que tu es en train de rentrer dans une autre saison. Tu es en train d'arriver dans une autre étape de ta vie pour laquelle tu as une force décuplée et à qui y a une force décuplée, évidemment. On donne des grâces décuplées. Des Alors, rends grâce à Dieu pour ta vie. Et dis Amen à ton Dieu parce qu'il a déjà prévu de grandes choses pour toi. Il a déjà prévu de grandes choses pour lesquelles il t'a préparé. Je veux t'annoncer que tu as réussi à passer le test. Je veux t'annoncer que tu as réussi à aller au-delà de ce que tu pensais être capable. Laisse-moi partager avec toi la parole de Dieu. Un verset qu'une de mes sœurs a eu le courage... Quand je dis le courage, c'est dans son témoignage de partager avec moi. La parole de Dieu est la seule qui guérit, qui bénit et qui sauve. Et c'est au travers de cette parole de Dieu qu'elle a su traverser les tempêtes. Il s'agit du psaume 40. J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi.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 Ma sœur, tu es heureux, mon frère, parce que toi tu places en l'éternel ta confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié éternel mon Dieu, tu as multiplié éternel mon Dieu, tu as multiplié éternel mon Dieu tes merveilles et tes desseins en notre faveur.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 Car des mots sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô oh, éternel, éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui disent <rire> « que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit le Seigneur. Moi, je suis pauvre et indigent. Ah, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Ah, frères et sœurs, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. L'adoration à Jésus-Christ. de lire le psaume 40 et de voyons à quel point ce que notre Dieu est un Dieu qui nous délivre de la fosse du lion, à quel point ce qu'il est un Dieu qui se tourne vers nous, à quel point ce qu'il est un Dieu qui se tourne et qui est plein de compassion, il s'incline vers nous il écoute nos cris, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir si ce n'est que de l'adoration qui monte vers lui comme un parfum de bonne odeur trêve de mots, trêve de bavardage adorons notre Dieu comme il le mérite l'adoration à Jésus Christ il mérite l'adoration l'adoration à Jésus Christ il l'adoration, adore-le, l'adoration, avec moi, à Jésus-Christ, c'est pas compliqué, chante juste ça, il mérite, l'adoration, ton papa mérite, l'adoration, à Jésus-Christ, il mérite l'adoration. Si tu savais à quel point est-ce qu'il a empêché que ton pied ne heurte une pierre, est-ce que tu sais à quel point est-ce que les problèmes au devant de quels tu as été en réalité ont été une façade, en réalité ont été une parade, en réalité ont été une protection même pour que tu n'ailles pas dans une chute que tu ne tombes pas dans une fausse, est-ce que tu réalises que l'accident que tu as vu se dérouler là, celui pour lequel tu as eu peur et que tu t'es dit, oh mon Dieu, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible que ceci m'arrive à moi, est-ce que tu sais qu'en réalité, il y a un plan Ton Dieu est stratège, Dieu n'est pas fou, il sait ce qu'il fait mieux que nous-mêmes. Donc, là où tu avais envie de te lamenter, là où tu avais eu peur, là où tu te disais, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver je veux que tu saches que ton Dieu est un Dieu de stratégie. Et je veux que tu saches qu'il est un Dieu qui mérite l'adoration quelles que soient les situations que tu aies pu vivre. Quelles que soient les choses que tu n'as pas pu comprendre. Parce que tu te demandes, mais pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi à moi? Je veux que tu saches qu'il est un Dieu qui mérite l'adoration. Quand je vois... N'est-ce pas que quand tu vois la beauté de ton Dieu, ça brille sur le toit de ta maison. La beauté de Dieu, brillez sur le toit de ma maison, mon âme, bénis-le Seigneur, bénis-le, quand tu vois la bonté de ton Dieu, brillez sur le toit de ta maison. Ton âme doit bénir le Seigneur. Ton âme doit bénir le Seigneur. Ton âme bénit le Seigneur. Yes Ton âme bénit le Seigneur. Ton âme bénit le Seigneur. Bénit le Seigneur. Il n'a pas fini avec toi. Ton âme Bénis le Seigneur, c'est un Dieu de stratégie, ton âme. Bénis le Seigneur, il te connaît. Alors toi, bénis le Seigneur. Alors, euh, bénis le Seigneur. Quand tu vois la bonté de ton Dieu, briller sur le toit de ta maison. Mon âme bénit le Seigneur, et moi quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur et mon âme bénit le Seigneur mon âme bénit le Seigneur, oui mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et ton âme, est-ce qu'elle bénit le Seigneur, Mariam? Ton âme bénit-elle le Seigneur, Catherine? Et toi, Alex, bénit-elle le Seigneur? Josette ton âme, bénit le Seigneur. Georgette, écoute, bénis le Seigneur. Regarde la bonté de ton Dieu. William, bénis le Seigneur. Sur le toit de ta maison. Oh, bénis le Seigneur. Ton âme doit bénir le Seigneur. Mais regarde la bonté de ton Dieu. Oh. « Elle brille sur le toit de ta maison, alors que ton âme bénisse le Seigneur. » En effet, en effet, je veux te dire que ton âme doit bénir le Seigneur. Même des fois, ton corps n'arrive pas à bénir le Seigneur parce que ton corps est dans la l'atermoiement, parce que ton cœur est dans la tristesse. Parce que tu es dans l'inquiétude, tu es dans l'angoisse, parce que tu es dans une situation que tu ne comprends pas. Alors je veux te dire que lorsque c'est comme ça, commande à ton âme. Dis-lui, hé, hey, toi mon âme, bénis le Seigneur. Je te demande pas ton avis en réalité. Je te demande pas ton état. Mais je veux que toi tu bénisses le Seigneur. Ma bouche n'y arrive même des fois pas. Mon corps des fois est trop fatigué, trop malade. Des fois même, je, je n'ai pas, même ça en tête. On ne parle pas à ta tête ici, hein. Ton âme bénit le Seigneur. Commande à ton âme de bénir le Seigneur. Ah, parce que tu ignores ce qu'il a en réserve pour toi. Lorsque ton âme l'élève, lorsque ton âme est capable de reconnaître qu'il est grand, lorsque ton âme est capable de reconnaître qu'il est le Tout-Puissant, alors il se déploie. Alors il se déploie dans ta vie sans même que tu le lui aies demandé. On te demande juste de l'adorer. Demande à ton âme de l'élever. Demande à ton âme de reconnaître sa grandeur. Et tu dis à ton âme, « Écoute mon âme. Écoute mon âme. Écoute mon âme. Reconnais la grandeur de mon Dieu. Reconnais la grandeur de Dieu. » Et commence à le lui dire qu'il est grand. « Combien Dieu est grand. » Ce sont des petits cantiques simples, mais d'une puissance que moi j'ai expérimentée dans le plus creux de ma vie. Lorsque je n'avais pas à manger, Lorsque mon courant était coupé, lorsque j'avais l'administration aux trousses, lorsque je cherchais une voie de sortie, lorsque mon intégrité physique même était menacée, lorsque je ne savais même plus comment je m'appelais, alors je chantais seulement. Comment, combien, mon Dieu est grand. Est-ce que la grandeur de Dieu que moi j'ai vue là, Corinne, écoute, chante seulement. Combien, Dieu est grand chantons tous combien dieu est grand tous ensemble combien combien dieu est grand Combien, combien Dieu est grand, c'est pas un petit Dieu, il est grand, combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, tous ensemble combien Combien Dieu est grand Je ne dirai rien d'autre que ça Combien, C'est pas ma langue, je vais le dire en anglais. Combien je eh, est grand. Oh, let it sing that how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Uh great. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand face à la maladie. Tu es grand face au danger. Tu es grand face à l'accident. Tu es grand face à l'oppression. Tu es grand face au manque. Tu es grand face au chômage. Tu es grand face à la stérilité tu es grand passe à la, au divorce tu es grand tu Intercédons, maintenant intercédons pour la visitation divine dans la chambre de papa Balier, là où il se trouve les anges, le visitent. Nous avons besoin de toi, papa, là où il est malade. Maintenant, Seigneur, visite-le, les pieds à la tête, Seigneur. Toi, tu le visites et tu le touches. Oh, papa, on a besoin de toi, eh. Hey Seigneur, toi, tu es le Dieu guérisseur. Oh, même si les médicaments soignent, les médecins font leur travail, c'est vrai Jésus. Les molécules médicamenteuses sont ce qu'elles peuvent, mais toi, oh Dieu, toi, tu le visites maintenant. Tu le touches là où il se trouve. Maintenant, oh papa, papa, balier. Oh, sois ta guérison divine. Maintenant, tous ensemble, nous élevons la voix. Le Kundé, le Béchinda, la Baba Kanda, Kundo, Shinda, la Baba Kanda, y a la Ba Kundo, Sakaya Machine, le Bébé Kundo, le Kouj, maintenant tu es fortifié, la Bassa Karabachine, le Bébé Sundoro, le Kunda, Inda, la Bassa Karabachine, Sundoro, le Kunda, Kanda, y a Machine, Kanda, Baba esprit de maladie, je te chasse maintenant, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir maintenant, oh, de chasser les démons et de guérir les malades. Alors toi qui en as le pouvoir adorateur, lève la voix et intercède maintenant chez le Bebekundo Rokunda. Signe de la Babasundoro Rokunda, la Bassekaya Machine de Runda la Babakanda Machine de le Bebekundo. Signe le Bebekanda Machine de la Babakanda la Babakundo Roso Koro le Besundoro Rokunda. Père des Besinga la Basse, Nous en appelons à ta grandeur maintenant, mon Dieu, et nous savons que tu es un grand Dieu. Combien tu es grand. Tous verrons combien tu es grand pour oh, nos malades, Seigneur. Combien tu es grand, oh Seigneur. Merci. Il existe maintenant peut-être dans ta maison des personnes qui sont malades dont la santé décline, des personnes qui sont en train de souffrir dans leur chair. Alors nous te demandons, au oh Dieu de gloire, D'entendre la voix de tes adorateurs, de tes fils et tes filles qui montent vers toi. Alors que nous venons en intercession te de demander, au oh Dieu de gloire, d'agir puissamment. Nous croyons que toi, tu étends la main maintenant sur tous ceux qui sont en train de souffrir dans leur chair. Et même dans leur âme. Les maladies physiques, les maladies de l'âme. Toutes ces personnes qui sont en train d'en appeler à ta guérison divine. Oh Dieu, je te supplie de les visiter. Je veux te prier maintenant pour Papa Balier. Nous te prions également pour euh, Yuku. Nous te, nous te demandons, au Père Dieu de gloire, de les visiter là où ils sont. Seigneur, je veux aussi que tu étendes ta main sur mon fils qui a fait une chute tout à l'heure sur la tête et qui apparemment a fait, j'espère que ce n'est pas une commotion, mais nous te demandons, au Dieu de gloire, de permettre à ce que toi, tu visites toutes ces personnes qui ont besoin que toi, tu puisses véritablement restaurer dans leur chair, dans, les, dans leur âme, dans leur corps, toutes ces, toutes ces personnes qui ont besoin de te voir, que toi, tu es grand. Mais nous, nous savons une seule chose, que nous regardons à toi, et que nous élevons ton sein. Nous, nous, nous arrêterons pas de t'adorer. Nous n'arrêterons pas d'élever ton sein. Nous n'arrêterons pas de croire que toi, Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses Et nous croyons véritablement que toi, tu vas agir puissamment. Et nous ne pouvons pas nous arrêter de dire que nous, t nous allons t'adorer. Comment ne pas t'adorer? Jésus, Comment ne pas t'adorer, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, mon papa, Seigneur Jésus. Comment ne pas t'adorer, Papa Comment ne pas t'adorer, Jésus Comment ne pas t'adorer, Seigneur Seigneur Jésus Di sta karaba sul doro socco indara baba kandaya masoro kundara bashindere pe singara baba kanday Rosse kere be shindara baba kandaya masun doro scendere be pechinda yama rundoro rosso coro kundé da baba kandaya mas karaba shundara babakanda kandaya baba kanday baba shinda indara kundoro socoro ro ro kundara babakanda kandaya baba kundoro socoro shindere be be ah, ne pouvait pas nous arrêter d'adorer notre Dieu. Et nous avons envie de dire que tout va bien. Quel que soit ce que nous voyons avec nos yeux nous voulons savoir que la réalité n'est pas la vérité de notre Dieu. Aussi, nous voulons continuer d'avoir confiance absolue en notre Dieu. Nous voulons continuer de manifester ce que nous ne voyons pas en et avoir une ferme assurance en ces choses on espère, auxquelles on espère. Une ferme assurance parce que nous croyons véritablement que c'est toi qui vas permettre au Dieu de gloire que les situations se changent en sujet de louange, en sujet de joie, en sujet d'adoration. De nouveaux cantiques dans notre bouche au Dieu de gloire vont émerger et nous savons que toi seul ton nom va être glorifié. Je veux t'adorer. Et oui, t'adorer. Et ma raison de vie. de ta dorée cheveux ta que soient les circonstances. Je veux t'adorer. Oh, Jésus, je veux t'adorer. Hey. C'est sur toi Je veux t'adorer Je veux Alors que nous adorons notre Dieu, je veux que la paix soit le partage de chacun de nous tous ici réunis, que la paix de Christ soit notre partage, parce que ce n'est ni dans la panique, ni dans la confusion, ni dans l'inquiétude, <coughs> ni dans notre atermoiement que nous ne trouverons des solutions. Mais nous savons que la parole de Dieu nous a dit que nous ne devions nous inquiéter de rien, mais que pour toute chose nous devions adresser à notre Dieu des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous savons aussi à adorer, c'est prier deux fois. Alors que nous sommes en train maintenant d'adorer notre Dieu, j'ai vraiment à cœur de continuer d'invoquer la paix de Dieu dans chacune de nos maisons, partout où nous nous trouvons. Que la paix de Christ vous trouve là où vous êtes. Shalom c'est en hébreu et ça veut dire nous vous apportons la paix. Evinu shalom alechem. Evinu shalom alechem. Evinu shalom shalom shalom alechem. Et venez, on sa loue malexem. Sa loue malexem. Et venez, on sa La paix, la paix, la paix du Seigneur. Nous vous apportons la paix. Nous vous apportons la paix, nous vous apportons la paix. La paix, la paix, la paix du Seigneur, la paix, la paix, la paix du Seigneur. <coughs> L'adoration. J'étais dans une communauté ce matin où j'ai entendu ce petit cantique qui m'a fait tellement de bien que j'ai trouvé d'une telle puissance. C'est très simple, mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous et vous encourager à l'élever dans vos voies, dans vos maisons, à l'hôpital, là où vous êtes, afin que le Seigneur sache que nous venons seulement l'adorer Élevé sans doute son nom. L'adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration, l'adoration à Jésus Christ, il lui l'adoration, l'adoration, Mérite il mérite l'adoration, tu à Jésus-Christ, il mérite l'adoration, adore le adorateur, là La... Excusez-moi, on a été déconnecté. je m'excuse pour cela, mais je ne vais pas laisser les dix minutes qui nous séparent de la fin de notre moment et je vais aller jusqu'au bout parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons terminer notre moment d'adoration. Je m'excuse de vous avoir euh, interrompu dans ce moment intense, mais je sais que nous allons maintenant continuer d'adorer notre Dieu. Nous étions en train de louer le Seigneur en disant que l'adoration est à Jésus-Christ. Et qu'il mérite l'adoration. Je veux vraiment exhorter nos cœurs à élever le nom de notre Dieu. Et qu'au travers de la parole de notre Dieu, nous trouvions tout ce dont nous avons besoin pour être guéris, sauvés. Oh Jésus. Ah Jésus. Je n'ai pas fait exprès. Hein? Je me suis retrouvée dans 2 Rois 4. Et je tombe sur le verset 23. Qui dit, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Ah Jésus, s'il fallait que tu nous apportes une réponse à la prière d'adoration que nous faisions ce soir, je crois que ce sera ça la conclusion. Je veux que nous retenions tous et toutes aussi ici réunis qu'en réalité. Tout va bien et je veux te rendre grâce Seigneur pour cette réponse. Quand tes enfants élèvent leur voix vers toi, tu les entends et tu réponds et tu réponds et tu réponds pour dire que tout va bien. Quand mon téléphone s'est déconnecté, je, je n'avais pas réalisé que j'étais déchargée, du coup... Euh, j'ai mélangé tout ce que j'avais autour de moi. Ma Bible s'est retrouvée à gauche, à droite. J'ai dû rebrancher, reconnecter, et réouvrir la Bible. J'étais sur psaume 40 qui était le verset de, le passage de référence d'aujourd'hui. Et en réouvrant, je suis tombée sur ce verset de 2 Rois 4 euh, au verset 23 dans lequel on nous dit que tout va bien. C'est cette femme qui, alors que son enfant était décédé euh, et qu'elle allait pour se préparer à demander des comptes au prophète qui le lui avait annoncé. Et alors qu'on l'interroge de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle veut aller vers lui Elle répond Tout va bien. Alors, toi, où tu te trouves, à l'instant où tu te trouves, au lieu où tu te trouves, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ton bureau, peut-être que tu es même encore au bureau à 7 heures si tellement tu es euh, harassé par une situation. Ou que ce soit, je veux te dire que tout va bien. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Ton papa prend soin de toi. J'ai même mis des petites étoiles sur la Bible pour vous dire à quel point est ce que je crois que... Non, il faut chérir la parole de Dieu. Elle est la véritable qui libère, qui guérit, qui sauve. Nous n'allons pas nous quitter sans confesser encore une fois à quel point ce qu'il est un Dieu d'alliance. J'affectionne particulièrement ce cantique parce qu'il illustre tellement bien la puissance de l'alliance que notre Dieu a tissé avec nous, que nous avons décidé que nous serions des adorateurs, que nous ferions monter vers lui des paroles de louange, d'adoration, de reconnaissance, et que nous amènerions avec nous des hommes, des femmes qui ont besoin de pouvoir être guéris, sauvés, libérés au travers de notre prière d'adoration. C'est une alliance que nous avons tissée avec notre Dieu. Lui en retour, il ne nous laisse pas. Alors je veux qu'ensemble, et pour terminer ce moment d'intense adoration que nous avons eu ensemble, que nous puissions encore une fois proclamer qu'il est le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Ah, Georgette, tu te souviens lorsque tu as lancé cette plateforme. Tu sais ce que tu as dit à ton Dieu et tu sais ce qu'il t'a répondu. Alors pourquoi tu doutes maintenant Il n'a pas changé. Il n'y a personne comme lui. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il n'y a personne comme lui. Il est le Dieu d'Alliance. Il n'y a personne comme lui. Il est l'Alpha et l'Oméga. Ah, Il n'y a personne comme lui Il répond par le feu Il n'y a personne comme lui Il est l'alpha et l'oméga Il n'y a personne comme lui Covenant keeping God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 Alpha, Omega, there is no one like you. coming and keeping God, there is no one like you. You are Alpha and Omega, there is no one like you. Tu es le Dieu d'Alliance. À ton ombre tout va bien, Alpha et Omega, à ton ombre tout va bien, quand tu déploies tes ailes, oui, à ton ombre tout va bien, tu es Alpha et Omega, à ton ombre tout va bien. Tu es le dieu d'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ce qui commence et le termine, il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a personne comme toi. Tu réponds par le feu. comme toi oh tu es le dieu d'alliance il n'y a personne d'alliance il n'y a personne comme toi alpha et omega il n'y a personne comme toi Sois béni maman béa, il n'y a personne comme mon papa. Il a dit, tout va bien et tout ira bien. Il n'y a personne comme lui. Que vos semaines soient bénies. Il n'y a personne comme lui. Qu'il vous recouvre de ses ailes. Il n'y a personne comme lui. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Il n'y a personne comme lui. Qu'il vous visite corps, âme et esprit. Et qu'il ne vous laisse pas. Il n'y a personne comme lui. Là où vous vous interrogez. Qu'il vous apporte une réponse. Il n'y a personne comme lui. Alpha et Omega. Il terminera. Ah, moi, j'ai pas envie de vous laisser hein. Vraiment, le plaisir que j'ai d'adorer notre Dieu avec vous, je suis vraiment dans une paix. Que cette paix vous habite aussi que cette paix vous contamine, qu'elle vous donne d'être ce terrain d'atterrissage, comme j'aime à dire, à la grâce de notre Dieu sur votre vie. puissiez vous être remplis de sa faveur et de sa grâce. Que la bénédiction en abondance, parce que nous avons adoré notre Dieu ensemble, puisse être votre partage. puissiez vous être visités dans vos familles, dans vos maisons. puissiez vous être à la rencontre de ce Dieu d'intimité qui va encore se révéler à vous. Et vous donner d'ouvrir des boulevards à la rencontre de tout ce qu'il a à vous apporter. Que le Seigneur continue de vous garder, qu'il garde votre maison, qu'il garde votre famille, qu'il garde votre travail, qu'il vous bénisse, qu'il fasse accroître vos santé, vos santé physique, mentale, morale, qu'il vous donne de véritablement être des bénédictions pour les autres. Puissiez-vous par, par la puissance de feu qui sortira de votre bouche, piller l'enfer et donner à des âmes d'être converties, de rencontrer Christ. Puissez-vous être des témoins vivants de la grâce de Dieu sur cette terre des hommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que votre sommeil soit doux et qu'il soit paisible reposant. Qu'il vous donne d'être restauré dans votre âme et même dans votre corps. Là où il y avait quelconque maladie qui commençait à vouloir germer, infection, maladie, bactérienne ou quoi que ce soit, que ce soit éradiqué. Que véritablement vous soyez dans une, dans une nuit de repos et de restauration. Que lundi qui commence la Corine et pour quiconque soit une nouvelle saison. Nous sommes en train de rentrer dans cette nouvelle saison et que cette nouvelle saison nous donne véritablement à notre Dieu d'être honoré et glorifié. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur qui est mort et ressuscité le troisième jour. Que la grâce de Dieu soit notre partage à tous. Soyez tous bénis et à très bientôt que le, nom nous, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.